Bienvenue dans mon. J'attendais ta. Arkeu. Tu vas bien. Un monde peuplé de. Par à la. Wow, tu vas me laisser parler là Vas-y, tu m'as saoulé. Il est temps de choisir ton premier Pokémon. Putain, yes C'est trop beau le monde euh, Excuse-moi, beau gosse. Je crois que tu t'es trompé de monde. Euh, là, on est, on n'est pas dans Pokémon. Voilà, voilà. Putain, yes, c'est vraiment pas beau. Ah ouais, non, c'est beaucoup moins beau quand même là. <métitôt> Battre à C'était vraiment trop simple. Vraiment, c'est pas un boss ça. Pardon, je suis allé trop loin Désolé J'ai capturé des Pokémon pendant 4 heures Professeur, j'ai gagné quoi Bien joué à toi Tiens, une masse Ball C'est pour capturer des Pokémon plus gros Eh bah ben putain C'était rentable ça, dis-moi J'ai complété mon Pokédex, je te rencontre enfin Arceus, le dernier boss du jeu, le maître...